Alors Quelle est la nécessité en B2B d'être présent sur les réseaux sociaux La réponse est simple, en B2B, on est souvent ce qu'on appelle en dessous du radar, c'est-à-dire qu'il y a peu ou pas de discussions sur le web au sujet de vos métiers et vos sujets d'intérêt. Donc, d'être présent sur les médias sociaux au sens large, à la fois en termes de contenu et de partage, va permettre de déclencher des discussions et de cristalliser des communautés qui vont vouloir s'agréger, autour de vos métiers, de vos sujets, et de créer des discussions. Alors est-il possible de se passer des médias sociaux aujourd'hui Ça fait 13 ans que je fais des médias sociaux pour les entreprises, donc ce n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est une question de toujours. Les médias sociaux se sont largement imposés aussi bien sur le grand public que sur les entreprises, et avoir une présence sur les médias sociaux, voire même plus qu'une présence, est devenu, à mon sens, indispensable aujourd'hui. Alors, les médias sociaux sont-ils applicables au milieu industriel Les médias sociaux sont, bien entendu, et plus que jamais applicables au milieu industriel. Ça fait dix ans que je répète que le B2B sera l'avenir des médias sociaux, je pense ne pas me tromper. Le milieu industriel est un milieu de passionnés, avec des gens qui sont concentrés sur leur métier et qui connaissent très très bien leur sujet qui sont passionnés et qui sont souvent au centre de petites communautés très actives. Donc pas de crainte de bad buzz, on peut véritablement travailler en toute quiétude et échanger ce qui est le but des médias sociaux. Alors, l'espace est-il un sujet porteur sur les médias sociaux C'est un sujet éminemment populaire. Donc, vous vous trouvez en fait dans une situation qui est idéale pour une société de business to business. Qui a été décrite d'ailleurs par Regis McKenna, qui est le, la personnalité qui a inventé, le, le marketeur qui a inventé le marketing business to business. Et Regis McKenna disait toujours vous pensez aux clients de ses clients. Et vous, vous êtes dans cette situation extraordinaire où vous pouvez utiliser ce sujet passionnant pour aller parler au-delà de vos clients, aux clients de vos clients, sortir du lot, sortir du radar et vous démarquer de la concurrence définitivement.